Hello Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai décidé de reprendre les vlogs euh, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, euh, de rien, euh, même s'il est difficile à sous titrer parce que j'ai tendance à parler assez mal euh, quand je fais des vlogs et du coup c'est un enfer. Enfin, bon. Je pense que ça va être une semaine un petit peu intéressante parce que euh, bah, je termine le travail sur Tant qu'il le faudra tome 2, je reprends euh, la maquette du tome 1 de des sorcières, euh, je termine euh, l'éveil des sorcières tome 2, enfin bon, et je vais sans doute commencer à écrire l'éveil des sorcières tome 3, donc bon, il va y avoir plusieurs choses un peu euh, différentes. Donc, euh, pour vous dire où j'en suis dans Tant qu'il le faudra tome 2. Euh, alors, ce n'est que le début de la correction, euh, mais en fait, euh, il fallait que je reprenne euh, l'intégralité euh, du tome euh, pour ajouter des choses, corriger des choses... Euh, réécrire des choses. Pour résumer j'ai écrit plein de petits bonus SMS comme vous avez vu dans le tome 1. Il y en a aussi dans le top 2, euh, sachant que c'est à partir de la fin du tome 2 où j'ai commencé à les faire sur Instagram. Donc il y en a aussi qui sont simplement euh, récupérés d'Instagram. je vais dû faire une sélection parce que j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup sur Instagram, je pourrais jamais tous les mettre que ce soit dans le tome 2 ou dans le tome 3, donc il faut sélectionner. Mais donc j'en ai réécrit aussi pour le début du tome 2 parce qu'il n'y en avait pas. Euh, j'ai réécrit trois chapitres en entier. Euh, un chapitre d'Ina, un chapitre de Gwen et un chapitre de Prudence, parce que le chapitre d'Ina, il ne plaisait pas du tout. Euh, et en plus, je trouvais qu'il montrait pas assez bien la relation euh, Jadina euh, au début et surtout bah, la période où ça va bien. Euh, or, c'est important de montrer les moments où ça va bien euh, entre elles. Et ensuite, j'ai réécrit un chapitre de Gwen et un chapitre de Prudence, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout réfléchi à... Euh, au fait que j'avais écrit la première fois de prudence du point de vue de Gwen. Et je trouvais que c'était extrêmement dommage, en fait, parce que c'est quelque chose qui est important pour Gwen aussi, mais qui est encore plus important pour prudence, entre guillemets. Euh, du coup, voilà, il fallait que ce moment-là soit du point de vue de prudence. Du coup, j'ai dû inverser leur chapitre euh, pour euh, me permettre d'écrire euh, ce moment-là du point de vue de prudence. Et en plus, ça me permettait euh, d'écrire un chapitre de Gwen qui n'est pas uniquement centrée sur Prudence. Euh, ce qui est pas mal parce que euh, elle n'est pas que la petite amie de Prudence. En fait, elle a une vie euh, à côté. Et donc, c'était l'occasion de montrer un peu aussi ses relations euh, avec les autres personnages. Puisque euh, ce chapitre-là, vous le verrez, euh, commence dans un bar avec euh, une partie d'Omeg. Donc voilà, donc ça, c'est le que j'ai écrit. Et euh, j'ajoute aussi deux chapitres. Euh, donc, j'ai ajouté un chapitre d'Ina. Euh, un petit peu vers le milieu globalement euh, parce que je trouvais que encore une fois ça manquait et puis c'était l'occasion, c'est un chapitre qui est dans un bar comme souvent, beaucoup de chapitres qui sont dans des bars, euh, donc voilà et euh, j'ai ajouté aussi un chapitre à la fin euh, de Minji, euh, alors je dis j'ai ajouté mais il n'est pas encore ajouté parce que je ne l'ai pas encore écrit, c'est ce que je compte faire tout de suite après euh, avoir commencé à tourner ça. Donc voilà. Et donc au bah, passage, bah, j'ai tout relu, revu, euh, corrigé toutes les incohérences, essayé en tout cas, euh, bouger la chrono dans tous les sens. Bon, C'était un enfer ce tome, vraiment. Et <rire> je pense que c'est pas le pire parce que le travail sur le tome 3, ça encore, encore pire. Euh, donc voilà, l'idée là, c'est de écrire ce chapitre euh, 36 euh, pour pouvoir ensuite envoyer à mon éditeur, donc chez Akata, euh, le tome plus ou moins terminé. Euh, comme ça. Lui, il va pouvoir relire entièrement, me faire des retours euh, là-dessus, me corriger éventuellement certaines choses, etc. Et il aura un œil extérieur. C'est la première étape, ensuite il va me renvoyer le bébé. <rire> Je vais voir ses notes, ses corrections, euh, ses, ses suggestions euh, de modifications, tout ça. Je retravaillerai etc. Je pense que ce retravail sera moins important que celui que j'ai fait là, clairement et on va se le renvoyer euh, comme ça, euh, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose euh, de plutôt propre. À partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra réfléchir à... Peut-être qu'on réfléchira avant d'ailleurs, mais on pourra voir pour le sensitivity reading. Comme vous savez, du coup, c'est une relecture sensible, euh, une relecture vis-à-vis -vis de certains personnages spécifiques sur certains aspects de leur identité. Dans le tome 1, on avait fait du coup une, un sensitivity reading pour euh, le personnage d'Ina, précisément sachant euh, que mon éditeur pouvait faire le sensitivity reading pour le personnage de Sen et là en lisant le tome je me dis il en faudrait un pour le personnage de Min euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de références euh, euh, à sa double culture franco-coréenne euh, son père est là aussi à un moment euh, qui est du coup euh, coréen donc je me dis quand même je pense que ce serait bien euh, donc voilà, je pense qu'on va euh, isoler les chapitres euh, des personnages pour euh, éviter que la personne relise l'intégralité du tome s'il n'est que dans la moitié des chapitres. Enfin, genre, euh, enfin essayer d'optimiser un peu ça, mais bon, ça, on va en discuter. Euh, donc voilà, une fois qu'il y aura les retours pareils, je ferai des corrections, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on ait le tome euh, dans un état euh, plutôt clean. Euh, et à partir de là, il pourra partir en correction orthographique et syntaxique. Encore une étape de plus de correction. Et après ça, bah, je corrigerai les fautes. <rire> enfin, je récupérerai le fichier noter de la correctrice. Et du coup, je validerai toutes les, les petites corrections euh, qui ont été faites. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a les bonus à travailler. Mais ça, je vais le faire en parallèle. Là, je me concentre vraiment sur le texte euh, en lui-même. Et, et ensuite, je travaillerai les bonus, c'est-à-dire euh, un chapitre bonus, euh, les, les fiches de personnages, les docs de travail, comme vous avez eu en fait à la fin du tome 1. Euh, tout ça, euh, ce sera fait euh, un peu plus tard, parce que euh, là, il faut que je me concentre sur le texte, quoi c'est un peu le truc principal. Donc voilà un peu euh, ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire. Et puis, voilà, il faut que je me mette à ce, ce, ce putain de chapitre 36. En vrai, je pense que ça va aller une fois que je serai dedans. Euh, c'est sur des personnages où, en général, euh, ça glisse un peu tout seul. Mais bon, il faut s'y mettre. Donc c'est pas... j'ai enfin fini le chapitre 36 qui me donnait du fil à retordre. Donc c'est bon, il est écrit. Euh, je pensais le terminer hier, mais finalement, bon, pas, je n'ai pas réussi. Mais là, c'est bon. Donc euh, là, le jeu, c'est de tout mettre dans un seul fichier et de l'envoyer en format Word à mon éditeur. Donc, à Kata. Bruno, plus précisément. Et donc, voilà, je prends tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Donc là, il y a tout le texte euh, avec euh, donc les chapitres euh, écrits en plus, les chapitres écrits, tous les bonus SMS, tout ça là, c'est bon. Il y a aussi la note d'auteur que j'ai faite. Donc euh, bah, je lui la mets. La petite liste des compteurs de warning, même si euh, elle est encore à retravailler. Euh... En tout cas, il y, a le, il y a le début. Alors on va mettre sur la première page quand même, tant qu'il le faudra tome 2. pour la petite anecdote quand même parce que c'est quand même rigolo là le tome actuellement fait 134 000 mots sachant que donc, le tome 1 faisait 97 000 mots le tome 1 terminé tel qu'il a été imprimé et que vous avez vu en librairie et donc le tome 2 à l'origine faisait Il faisait 113 000 mots. Donc il a gagné. Euh... Ouais, il a gagné 20 000 mots quand même. Ce qui est pas rien, mais qui est pas non plus énorme, entre guillemets. Surtout compte tenu de tout ce que j'ai rajouté. Je m'attendais à ce qu'il ait plus grossi que ça. Donc écoute, <rire> tant mieux, ça veut dire qu'il le... ne sera pas non plus euh, si épais que ça. En sachant que quand même, le tome 3, actuellement, il fait euh, 164. Minbo. Donc le, le tome 3 va vraiment être un, un énorme pavé, hein, il faut vous préparer à ça. Donc je vais terminer ça et ensuite je vais aller manger parce qu'il parce qu est presque 14h en fait et j'ai faim. Me revoici, euh, toujours le même jour. Donc j'ai bien envoyé euh, le tome 2, euh, de, de temps qu'il faudra, à Akata. Et euh, ce que j'ai fait là, euh, c'est aussi euh, envoyer le tome 2 des sorcières les Reilles des sorcières, donc ma trilogie jeunesse, à Scrinéo. Parce qu'en fait, euh, du coup, le tome 2 a été euh, relu par euh, notre sensitivity reader euh, sur la question de la surdité euh, d'un des personnages. Et donc, on a échangé pas mal par mail sur des détails dans l'ensemble. Euh, j'ai fait quelques ajouts, je vais demander confirmation pour d'autres points. Mais a priori, donc, on, on est bon. Donc là, euh, j'ai renvoyé euh, donc ce tome 2. Euh, avec les quelques corrections, euh, donc à mon éditrice chez Screenio, pour que le tome puisse partir euh, en correction euh, orthographique, syntaxique tout ça. Voilà. Euh, ce que je vais faire, alors je ne le ferai pas aujourd'hui mais demain je m'occuperai de ça, euh, c'est du tome 1 euh, de L'éveil des sorcières. Donc j'ai reçu euh, la maquette, qu'il faut que je retrouve d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait J'ai reçu en gros le, le fichier mis en page. Et donc, euh, il faut que je le relise et que je vois s'il y a des corrections à faire, s'il y a des problèmes. Et mon éditrice m'a envoyé un mail aussi avec, euh, avec euh, des corrections qu'elle me propose. Tout bon. Voilà. Un petit peu. Bonjour. Nous sommes euh, lundi 1er février. Euh, nouveau mois. Euh, mois consacré. Euh, normalement. à L'éveil des sorcières, du coup, euh, ma trilogie c'est crénéo Et donc là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est me replonger dans le tome 1 euh, de L'éveil des sorcières qui a été plus ou moins mis en page. Et donc là, le jeu c'est de tout relire et de vérifier qu'il n'y a pas de fautes, que je n'ai pas laissé des conneries, des incohérences. Il euh, faut aussi que je pense à envoyer les ressources que je mette à la fin du livre parce que vous savez que c'est dans mon habitude de mettre des ressources en fin de livre. Donc il faut que je les envoie maintenant euh, parce que sinon on ne pourra pas les ajouter. Euh, pareil avec les remerciements. Euh, bref, c'est parti mon kiki. Hello, alors on est jeudi matin, il est 9h. Et euh, bah aujourd'hui, il faut que je réponde à des mails, parce que je suis plein de mails. Notamment pour des interventions euh, dans des bibliothèques, euh, des festivals, ce genre de choses. Donc voilà, il faut que je réponde à ça. Des demandes de service presse aussi, enfin euh, des prises de contact. Il faut que je réponde à tout le monde. Euh, avant de me remettre euh, à la correction de, de l'éveil des sorcières tome 1. Voilà. En gros, donc on euh, va bah se partir. J'ai répondu à tous les mails, ou presque, euh, auxquels je devais répondre, donc ça c'est cool. J'ai eu aussi euh, mon éditeur, euh, Bruno, de chez Akata, euh, au téléphone, euh, parce que j'ai renvoyé le top 2, euh, de temps qu'il le faudra la semaine dernière, et donc on avait 2-3 deux, trois, deux, trois trucs à discuter, euh, et puis il me faisait un petit point aussi sur comment ça se passait au niveau des ventes, enfin voilà, c'était l'occasion de de faire un point et puis de discuter euh, des éventuels salons à venir qu'on sait pas trop s'ils vont avoir lieu mais bon euh, tentons le coup quand même donc voilà ça c'est fait euh, et là je vais pouvoir me mettre à l'éveil des sorcières tome 1 c'est le but de la journée de terminer la relecture de ça pour le renvoyer à mon éditrice et au passage répondre à son mail parce qu'elle m'a aussi envoyé un mail euh, avec notamment une proposition de résumé pour le tome 1. Voilà. Pour vous montrer un peu comment ça se passe, du coup, en fait, j'ai le, bah, le livre qui est comme ça, là, mis en page. Et en gros, bah, le jeu, c'est de repérer éventuellement les fautes qui restent ou les répétitions qui restent. Et vous voyez, là, je fais des petites notes parce que bah là, il n'y avait euh, aucun effet ici. Et du coup, ça faisait une répétition avec là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et donc, on passe page par page. Et puis, et puis voilà, on continue. Euh, donc là, je suis chapitre 11. Voilà, voilà. J'ai terminé du coup euh, le travail sur le, le, la maquette euh, du tome 1 de des sorcières Donc ça, c'est bon. Au passage, comme prévu, j'ai répondu au mail de mon éditrice qui me parlait du résumé du tome 1, notamment, qui me demandait des, des détails pour la couverture du tome 2 qu'on va commencer euh, à travailler donc euh, voilà et puis on a discuté aussi euh, des ressources qu'on allait mettre à la fin du livre, comme vous savez que c'est un peu mon truc de mettre des ressources à la fin de mes livres donc voilà, ça c'est fait voilà, là je sais pas trop ce que je vais faire maintenant je vous avoue, je suis partagée entre l'envie de d'écrire euh, des fanfictions euh, j'ai plein de, de trucs en cours il euh, y a un nouvel errerie il y a Ma, ma fanfiction d'Harry, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, qu'il faudrait que je reprenne. Euh, j'ai aussi un, un errerie TikTok que j'ai envie d'écrire, un, un, un bookshop AU, Réincarnation, pour vous donner les petits mots-clés. Euh, mais en même temps, il faut aussi que, que je travaille le tome 3 de des sorcières, que je l'écrive. Peut-être que je vais commencer déjà par relire euh, le synopsis du tome 3 de des sorcières, au moins pour me remémorer ce que j'ai décidé pour ce tome-là et essayer de commencer à laisser pousser un peu l'histoire dans ma tête, un peu plus. Je vais arrêter ce vlog-là, je pense que c'est suffisant pour cette fois, j'espère que ça vous a plu euh, de me suivre dans ces histoires-là. Euh, je ne sais pas si ça vous plaît que ce soit euh, vraiment très centré sur l'écriture ou si vous voudriez voir un peu plus euh, Enfin, plus de trucs de ma vie en dehors, je sais pas, quand je fais la cuisine, quand je fais mon étage, j'en sais rien. Euh... Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite, j'espère, pour des prochaines vidéos, en tout cas. Et puis, bah, en attendant, portez-vous.